Bonjour, c'est Hélène. Aujourd'hui, je vais te parler de l'adoption de Rosée. Tous les matins, pour aller travailler, ma mère allait à pied jusqu'à son arrêt de bus. Ce matin-là, elle était suivie par un chat qui la suit de très près dans la rue. Au bout de quelques minutes de marche, le chat, toujours à ses côtés, elle allait arriver à un grand boulevard dangereux. Elle s'est dit que si elle traversait, le chat aussi, et que c'était dangereux. Elle décide de faire demi-tour pour rentrer à la maison, le chat trottant toujours à ses côtés, elle ouvre la porte de la maison, le chat rentre et mon père prend le relais. Et le soir, elle m'en parle et nous allons chez le vétérinaire pour savoir à quoi correspondait ce tatouage. Car il avait un tatouage, mais quelque chose qui n'était pas habituel. D'ailleurs, je suis en train de parler de lui et regardez qui voilà sur mes genoux, <rire> le petit rosé. <rire> Et le soir, donc, nous allons chez le vétérinaire et il nous explique que c'est sûrement un tatouage des chats de la ville. Et il nous dit aussi que dans son passé, il a dû avoir un accident de voiture. On se renseigne sur ce fameux tatouage, mais malgré nos investigations, rien n'est ressorti. Rosé est un chat très très câlin, très très collant, très très pot de colle, très présent, très affectueux, très sensible. Il avait enfin trouvé la famille qui lui apporte chaleur et réconfort, dont il avait besoin et dont il avait sûrement dû rêver très fort. Rosé n'a jamais voulu repartir, il était bien. Quand j'ai déménagé, il est venu habiter avec moi et ses copains. Il est très doux avec les autres chats de la maison. Il est super facile à vivre et il est super apaisant. Je me demande combien de personnes il a suivi avant de se faire adopter. Combien de personnes lui ont tourné le dos pour le laisser galérer dans la rue alors qu'il ne demandait qu'une toute petite place sur les genoux. N'abandonnez pas vos animaux dans la rue, c'est juste de la cruauté pure et dure. A mes yeux, c'est un crime. Si une histoire similaire t'est arrivée, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et à donner un petit pouce, ça encourage, ça soutient la chaîne et ça fait super plaisir. Sur ce, je te dis à bientôt dans une autre vidéo et bisous